patron au nom de sa sainteté! Et bonjour à tous. Cette cinématique est juste incroyable. On va l'analyser. On va l'analyser juste maintenant. Et honnêtement, pour commencer, c'est honnête. Enfin, je, je, je suis. J'avoue. Alors que c'est peut-être la quatrième, cinquième fois que je la regarde, je suis toujours aussi estomaqué par le par le travail qui est réalisé. On a vraiment l'impression que c'est un film. C'est un, un court métrage presque, et que chaque plan, chaque plan, je dis bien chaque plan sur lequel on pourrait s'arrêter, représente tout simplement quelque chose de. de, de juste, juste une, une photographie qui est absolument incroyable. On pourrait avoir un fond d'écran avec n'importe quel, quel moment. C'est juste prodigieux, c'est vraiment exceptionnel et euh, bah du coup je vais tâcher d'analyser <rire> tout ça mais c'est vraiment extraordinaire. Vraiment cette cinématique, elle est impressionnante, elle me, elle me coupe le souffle. En attendant donc, pour le contexte, pour le contexte, c'est quelque chose qui est assez, euh, qui est assez intéressant parce qu'il y a pas mal de choses à dire et d'un point de vue contexte je ne peux pas vous affirmer à coup sûr à quel moment on, on est. En tout cas ce que je peux vous donner c'est déjà les protagonistes. Les protagonistes nous avons évidemment eh bien, notre cher Inarius qui fait son entrée en scène j'ai envie de dire. Inarius qui euh, est bien au final a de la gueule. J'avais parlé un petit peu sur les réseaux sociaux, je ne sais plus si sur YouTube j'en avais parlé, mais le nouveau visuel d'Inarius est vraiment euh, exceptionnel. Et malheureusement, je trouve que c'est le petit bémol de la cinématique. Voilà, on va commencer par le point faible de la cinématique. C'est juste que, en fait, à aucun moment, on a un. Même à la fin, quand on voit Inarius sur un grand angle, n'est pas suffisant. l'angle le... n'est pas suffisant pour le voir. Euh, entièrement. Du coup on ne se rend pas compte de la qualité euh, de son armure parce que le design de l'armure est incroyable et surtout en fait on voit, alors c'est peut-être aussi parce que c'est pas tout à fait celui qu'on euh, qu aura, euh, mais au final l'armure est vraiment très intéressante parce que c'est un ange, c'est un archange même de ce que, qui semblerait être réindiquant, on réaffirme son statut d'archange et au final, Inarius du coup a une armure très particulière qui fait très néphalème en fait, qui fait vraiment vraiment néphalème. Je le rappelle, Inarius c'est le père de l'humanité et nous avons bien sûr Lilith, comme il le dit, Lilith qui est la mère de l'humanité. Ensemble, ils ont euh, été les premiers avec leurs partisans à créer l'humanité hein, avec euh, les néphalèmes. Je vous laisse bien sûr aller voir les vidéos euh, de la playlist là-dessus, sachant qu'il y a une vidéo de Lilith qui arrive. Mais donc ce qui est très intéressant, c'est que c'est une période où justement Inarius et Lilith sont en conflit. Et des périodes où Inarius et Lilith sont en conflit, il n'y en a pas énormément. On peut en compter trois. Premièrement, potentiellement, le contexte de cette cinématique pourrait être du Diablo 4, éventuellement. Puisque Inarius, quelque chose d'assez important, Inarius rappelle qu'il est retourné en enfer pour euh, la chercher et c'est pas <rire> c'est pas à tout moment c'est pas à tout moment parce que là c'est pas des anges c'est pas des anges donc c'est pas pendant l'éternel conflit c'est pas l'éternel conflit il n'est pas avec des anges on est en enfer en tout cas ça semble l'indiquer potentiellement ça peut être une petite poche on va dire de l'enfer ou, ou autre après peut-être que ça pourrait être une figure de style évidemment faut peut-être parfois prendre un peu de recul par rapport aux, aux, aux mots qui sont dit mais c'est vrai que ça ça fait quand même vachement les enfers. Et les êtres qui combattent aux côtés d'Inarius sont des êtres humains et pas des anges. Et donc ça, c'est assez important parce que ça, ex ça enlève instantanément la période de l'éternel conflit. Donc il y a trois grandes périodes où Inarius et Lilith se sont affrontés avec l'humanité euh, en toile de fond. On a la création, enfin, l'après-création de Sanctuaire. Donc le premier affrontement, c'est quand Lilith essaye de récupérer, enfin c'est même pas Lilith, c'est Lilith euh, prend soin de l'humanité elle veut utiliser le pouvoir de l'humanité contre, euh, contre les enfers et euh, Inarius lui il a peur de ce que représente l'humanité et il va tuer une partie, enfin il va nerf et il va tuer une partie de ses enfants ce qui va rendre en folie euh, Lilith et il va y avoir conflit entre les deux mais c'est pas vraiment une bataille rangée là on est presque plus dans du Warcraft en fait, hein. c'est assez hallucinant <rire> je vous reparlerai après mais on est sur une bataille rangée, et des batailles rangées, on en a dans l'univers de Diablo, mais ce c'est pas, pas le cadre du jeu, en fait, hein, les batailles rangées. Donc, c'est pour le coup, des batailles rangées comme ça. Alors, bien sûr, on n'a pas énormément d'éléments sur la, la période du bannissement de Lilith, hein, puisque le, con, le premier conflit, Narius-Lilith, va conduire au premier bannissement de Lilith. Mais, bataille rangée potentiellement, mais... C'est quand même pas vraiment le, le, le cadre. On est plutôt sur des folies meurtrières de chaque côté. Donc, euh, c'est pas, pas vraiment des batailles rangées. Il pourrait tout à fait, justement, développer. Oui, ça manque de détails, donc développer là-dessus. Deuxième grand conflit entre Inarius et Lilith, c'est la guerre du péché. Avec Lilith qui sort de son bannissement, qui arrive à, avec le temps à sortir de son bannissement. Et à ce moment-là, eh bien il y a un énorme conflit sur Sanctuaire. Avec d'un côté Inarius et l'église de la lumière face... À, au temple de la Triune, donc euh, les, les trois démons majeurs, Mephisto, euh, Diablo et Baal, qui euh, ont leur sectateur sur, sur Sanctuaire et donc grosse, grosse grosse grosse baston. Et à cette époque, eh il y a Lilith qui arrive, qui commence à récupérer aussi une partie des néphalem Et on sait que euh, Inarius va intervenir et va finalement procéder au bannissement de Lilith. On a à ce moment-là eh l'église de la Lumière hein, qui suit euh, Inarius. Donc je pense que vous commencez à comprendre peut-être quel, quel contexte euh, pourrait, être, euh, pourrait être le bon. Et enfin l'autre euh, épisode possible d'un point de vue chronologique, c'est carrément bah là, une cinématique qui nous spoil allègrement euh, Diablo 4 avec pourquoi pas un, un, un Inarius qui euh, serait libéré, qui dirigerait l'humanité contre, euh, contre l'élite et les démons. Pourquoi cette troisième opportunité me semble être complètement euh, hors de propos ici Je pense que c'est un flashback cette cinématique, pourquoi Parce que l'armure de Dinarius est beaucoup trop propre et on a vu le visuel d'Inarius que j'avais justement évoqué en stream enfin, évoqué en stream et euh, sur, euh, sur Twitter. L'armure est vraiment très très très particulière et euh, son modèle in-game est... Enfin, est pas comme ça quoi. Donc euh, c'est ça mais avec une armure euh, avec euh, notamment son sa tunique Vraiment assez défoncé, etc. Donc je pense que c'est un flashback Et si c'était pas un flashback, si c'est bien du Diablo 4 Ce serait quelque chose qui se passerait vers l'acte 3, l'acte 4 Donc vers la fin de Diablo 4 Donc ce serait un spoiler absolument abominable Je ne pense pas que Blizzard fasse ça Pour faire monter la, la, la tension Donc je pense que c'est un flashback Maintenant, deux grandes périodes Soit le premier bannissement de Lilith Soit le deuxième bannissement de Lilith euh, Lequel c'est Parce que premier bannissement de Lilith potentiellement on pourrait dire qu'en fait Inarius avait avec lui les, euh, les néphalèmes et qu'en fait du coup les humains qu'on voit ce seraient des néphalèmes mais euh, des néphalèmes nerfés suite à l'intervention d'Inarius donc potentiellement les premières générations de, de néphalèmes, pas leurs enfants directs, par Ratma etc mais euh, les néphalèmes post nerve d'Inarius, même si ça fait partie on va dire des anciens, donc la première génération de néphalem J'ai fait une vidéo sur les Néphalem si vous, vous avez un petit peu de, un petit peu de mal avec, euh, avec le terme et avec justement si c'est pas trop trop euh, clair dans votre esprit. De l'autre côté, la guerre du péché, bon bah c'est la deuxième grande génération de Néphalem, mais là c'est pas des néphalem ce serait tout simplement les humains normaux en fait hein, avec l'église de la lumière. Pour ce qui est du pour ce qui est du logo, j'arrive pas forcément à le reconnaître parce que c'est vrai que souvent on a des logos qui sont un peu retravaillés, etc. Je sais pas si c'est un logo retravaillé ou si, euh, si ça m'échappe, mais si c'est de façon si c'est de l'ancienne époque, donc désolé, j'arrive pas. À... Au départ, par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un petit triangle, il y a un petit triangle dedans, et du coup, ce que j'aime beaucoup avec cette cinématique, c'est qu'elle nous montre un. Elle commence, là, là je vais direct attaquer. donc maintenant qu'on a fait le contexte, euh, le cadre, il y, y a de grandes chances que ce soit la guerre du péché, sinon c'est l'ancienne période, avec le pro, donc c'est l'un des deux bannissements de l'hélice, hein, globalement pour moi c'est l'un des deux bannissements de l'hélice, euh, soit le premier soit le deuxième, et ce qui est très intéressant maintenant si on va commencer vraiment à analyser la cinématique, parce que en soi elle apporte pas... Des choses exceptionnelles Mais elle nous montre encore une qualité graphique La première cinématique du Diablo 4 était hallucinante Et là encore une fois C'est des tableaux quoi C'est vraiment c est, c est des tableaux à chaque plan Et ce que j'aime beaucoup c'est le retournement On joue avec nos codes, on joue avec nos connaissances Pour essayer de nous, nous indiquer quelque chose Puisque au début on voit voilà, la, la couleur Là c'est les couleurs de Diablo ça, hein noir, noir et rouge c'est les couleurs de Diablo une humaine qui marche sur le feu et qui n'a pas de problème au niveau des... Enfin, qui se brûle les pieds, mais elle n'a pas de douleur, instantanément, moi, dans ma tête, je sais pas pour vous, mais moi, dans ma tête, je me suis dit « Bon, ok, c'est des sectateurs, on a, une cou... on a une couleur extrêmement tamisée, etc. » Je me suis dit « Ok, en plus, avec tout le battage médiatique qu'il y a eu sur Diabloca, je me suis dit « Bon, ok, c'est des sectateurs de Lilith, d'accord. » Là, le triangle au niveau du, du blason central, j'étais en train d'essayer de, de, d'analyser je fais C'est quoi ça C'est le, le, le, le symbole de la triune C'est quoi ça Et euh, Parce que le triangle c'est très souvent la triune, le triangle c'est généralement les trois seigneurs démons euh, Donc je me suis dit bon ok ça doit être un truc démoniaque machin Et au final, on se dit sectateur démoniaque et pas du tout, là on voit on est dans les enfers etc et à ce moment là au moment on se dit ah ok où est-ce que ça va et là la lumière arrive dans les enfers donc l'endroit où il n'y a aucune lumière on va dire, un endroit extrêmement sombre et le jeu de lumière pour nous montrer l'éternel conflit en images est incroyable, les anges contre les démons la lumière contre les ténèbres on n'a jamais vu ça aussi bien que dans cette vidéo je trouve c'est impressionnant, euh, à noter les armures du coup euh, des, euh, des chevaliers on va dire de, de l'église de la lumière, euh, ça fait pas trop néphalème je trouve, c'est aussi ce qui me fait dire que c'est euh, ce plutôt euh, ce serait plutôt la guerre du péché parce que le... Les armures Néphalem sont assez atypiques, mine de rien, avec beaucoup de, de visages. Euh, Diablo Immortal nous l'a remontré aussi, beaucoup de visages sur les épaules. C'est d'ailleurs pour ça que l'armure Dinarius est très intéressante, puisqu'elle ressemble beaucoup plus aux armures Néphalem. Là, on est plus sur des armures assez brutes, vraiment chevalier classique, qui ne sont pas trop trop les armures des euh, de, de, de Néphalem, je trouve. Et ce plan, ce plan est exceptionnel aussi, je trouve. Parce que c'est souvent un truc qui est très difficile quand tu représentes un fantassin, et je trouve que ne pas voir les yeux, c'est absolument génialissime d'un point de vue classe. Mais d'un autre côté, il faut rappeler que c'est un humain. Donc si tu vois pas les traits du visage en dessous, eh bien, on peut se dire « mais pas, c'est pas un humain, etc. Il faut humaniser le personnage. » Là, ce plan-là, il te montre qu'il y a un nez, il te montre pas les yeux. Du coup, tu gardes le badass, tu gardes le, tu gardes le côté percutant, le côté euh, superbe. Et d'un autre côté, tu rappelles que ce sont des humains et des humains qui suivent la lumière. Et ça, c'est ça, ça, magnifique. Vraiment, l'imagerie est, est somptueuse avec tous les effets de particules pour nous montrer quand même qu'on n'est pas dans un endroit... Euh, et là, là, les lances... Ce plan aussi, il y, y a un gros côté... Euh je veux dire, la dernière fois qu'on a vu une grande armée bien alignée comme ça qui suivait un dirigeant, c'était euh, Lord of Destruction, la vidéo, la cinématique d'intro de, de Lord of Destruction, donc de Diablo 2, l'extension de Diablo 2, avec vous savez les armées qui arrivent devant le siège d'Arogas euh, et euh, Baal ensuite qui fait son petit numéro. On a un peu le même délire sauf que là c'est vraiment la lumière cette fois, l'humanité euh, de représenter et Inarius qui... Éblouit absolument tout dans ce monde de ténèbres et qui est la lumière. On comprend du coup pourquoi euh, l'humanité divinise un tel être. Je veux dire, quand on parle de l'église de la lumière, etc., c'est bien beau tout ça. Mais là. Et que les premiers Néphalèmes potentiellement euh, vouent un culte aussi pour Inarius. Enfin, vous voyez là les épaulettes avec les visages que j'évoquais. Mais du coup, soit c'est l'église de la lumière, soit de toute façon c'est les premiers Néphalèmes. Euh, que de les... dans tous les cas, ils vouent un culte à Inarius qui représente la lumière elle-même, c'est pas spécialement déconnant. J'aime beaucoup aussi le fait que, du coup, il apporte la lumière avec lui. Il est la lumière, mais il apporte aussi la lumière. Et qu'on voit, quelle armée, enfin cette armée, elle affronte quoi Elle affronte les démons, les démons qu'on ne voit pas depuis le début de la cinématique. Et là, il y a un peu de lave qui illumine, du coup, ce qui se tapit dans l'ombre, en fait, hein, des démons. Alors ça je pense que pour certains ça détruit les oreilles parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça, mais les côtés le côté cristallin, le côté euh, ce côté euh, ouais, ce côté cristallin, et eh bien c'est quelque chose qui est très présent chez les, chez les anges, n'oublions hein, pas euh, les portes les portes de, de, de les portes de diamants, etc. L'arche la, euh, de lumière, l'arche d'argent, etc. C'est vraiment Donc en gros le, le côté cristallin pour amener la lumière est vraiment intéressant. Et. Même à très longue distance, les démons qui ne peuvent pas... Encore une fois, on vous rappelle le principe de l'éternel conflit. Le no... le... Les ténèbres contre la lumière, et ça n'a jamais été aussi bien montré que maintenant. La lumière qui, qui... de loin, les, les bloque. Alors ces, ces démons normalement, bon ça peut être des démons classiques, mais normalement ces démons c'est pas n'importe quoi, c'est des déchus. Ce qui nous indique aussi, alors on n'a pas le repère temporel, mais les déchus c'est assez particulier, c'est des démons qui sont de basse consistance, alors qu'à une époque c'était des démons assez violents, genre Balrog, un petit peu ou buveur de sang, pour, pour ceux qui connaissent les, qui ont les références euh, Sarzano ou Aramur. mais euh, ils ont été justement déchus, d'où leur nom, donc c'est des petits démons maintenant, et c'est devenu un peu de la merde, c'est un peu devenu de la, de la piétaille. Nous combattrons au nom de sa sainteté. Donc la sainteté qui est évidemment, la sainteté qui est évidemment euh, Inarius, évidemment. Et ce que j'aime beaucoup avec ce plan aussi, ça nous montre complètement avec le rappel. Aucun plan n'est fait à la légère. Là, là je veux dire, il n'y a aucun plan qui est fait, euh, qui est inutile. Aucun plan. Oh non. Parce que là, elle parle, elle rappelle, et surtout... Elle, euh, elle exhorte les troupes à rentrer en guerre. Et là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit en fait encore une fois. On voyait l'opposition lumière-ténèbres, et on voit une autre opposition. C'est ordre, désordre, ordre chaos, puisque vous avez du coup l'humanité représentant la lumière ici, qui sont bien ordonnées, bien ré en régiment, un ordre, euh, une discipline militaire et martiale absolument parfaite. Alors que du côté euh, du côté démoniaque, oh c'est la poire à la saucisse. Du côté démoniaque, c'est la foire à la saucisse, c'est une foule qui attaque de manière désordonnée. Et ce plan, ce plan est incroyable. Alors, est-ce que c'est un endroit spécifique aux Enfers Les Enfers, c'est très grand, on n'a pas, pas tout vu. Ce que j'aime bien, c'est de... Il y a quelque chose qui est assez intéressant. En Enfer, il y a souvent, on a souvent vu des espèces d'énormes formes à, qui ressemblent à des humains et qui, et qui implorent, qui sont torturés ou quoi que ce soit. Et donc là, on a bon, bien sûr une espèce de pont de, de lave. qui, Donc, bon, bon, il y a de la lave, ça nous montre les Enfers. Ça nous montre également aussi l'immense armée de démons qui débarque aussi, mais d'un autre côté, il y a cette petite main qui du coup se retrouve entre les démons et les anges, et cette thématique est tellement symbolique que je ne peux m'empêcher d'imaginer enfin, de, de, de, que cette main représente un peu l'humanité, et que le destin de l'humanité se joue entre euh, l'affrontement de ces deux, ces deux forces. Encore une fois, même, même le texte nous rappelle par rapport à l'image, Béni soit la lumière bien sûr, là, là juste en mode Béni soit la lumière, Inarius tout ça tout ça, mais euh, le, le, la lumière qui arrive à ce moment là, puisque, bah, il commence à y avoir des frappes aussi de la part des démons, euh, et du coup le jeu de lumière encore une fois. Et, et ce qui est très intéressant, parce que je suis parvenu sur le, sur le côté, donc euh, ce personnage qui est celui qui va nous... nous nous montrer un petit peu, nous, nous, nous mettre un visage humain sur ce qui se passe. Ce qui est très intéressant, c'est qu'au départ, on se dit que c'est un sectateur. On se dit que c'est un, un sectateur démoniaque, d'où l'absence de douleur. Et en fait, maintenant, à ce moment-là, on comprend ce que c'est. On comprend que c'est juste une fanatique, une zélée, euh, euh, un dévot qui... Euh, nous enfin, montre que justement au contraire elle n'a aucune elle n'a aucun doute. Je rappelle quand même que là les humains sont en plein milieu des enfers, ils devraient ils devraient paniquer, ils devraient avoir des problèmes de sa Mais leur combat est juste, donc pas de problème. Et ça, ça c'est aussi un des trucs, hein. l'église de la lumière ça donne l'impression que c'est positif et tout l'église de la lumière c'est des sacrés fanatiques aussi, hein. c'est des, des, des grands tarés hein. donc le, le fait de montrer justement un côté complètement zélé comme ça, ça me rappelle un peu du Warhammer niveau de. Au niveau des, de des, au niveau des prêtres, au niveau des, des, des soldats, là, là, là je veux dire vous avez un un format où vous vous remplacez par des Space Marines, c'est là c'est l'ordonnateur on va dire, ça serait pas. L'inquisitrice ce serait pas du tout déconnant quoi. Est, on est, ils sont complètement tarés, ils ont ils ne reculeront devant rien et ça se voit. Et elle est tellement tarée que je m'attendais, en fait comme elle se retourne, je m'attendais bon bah, à ce qu'elle rentre dans les rangs hein, pour se protéger, tout ça. Et ben non, on continue sur le côté zélé, avec une imagerie incroyable. Elle s'agenouille. Elle s'agenouille et est pris. <rire> Plein milieu de la bataille. Et pas de problème parce que la discipline, le, le côté martial de, de l'ordre justement, l'ordre face au désordre, et eh bien l'ordre qui sera le rempart. Et on voit, en plus on nous montre, alors d'un point de vue cinématographique, moi qui aime beaucoup les films de guerre, etc. Je trouve ça incroyable, un mur de bouclier, ça marchera toujours sur moi. Les, les, les phalanges, la phalange euh, qui est vraiment le symbole de l'ordre et de la bataille classique, hein, la bataille rangée, les boucliers eh bien en ordre pour éviter de se faire tirer dessus façon tortue. De toute façon, Légion grecque ou Légion romaine, surtout là, avec les, les grands boucliers, mais les phalanges, c'est beaucoup plus grec dans l'idée. Avec du coup, ces doubles lances, ces lances longues, ses... c'est. C'est. Nous montrer nous montrer justement cet ordre, ce mécanisme presque. Là, là on nous montre presque un mécanisme humain en fait, hein, où vous voyez tout et euh, ensuite on ne voit même plus l'humain, on voit la lance, le gros plan sur la lance. C'est presque pour, pour, nous montrer à quel point c'est ordonné en fait. Là, regardez, vous avez un mécanisme dans la machine humaine qui, qui tourne en fait. Encore une fois, ce côté, c'est vraiment cette différence ordre/désordre, le désordre qui s'empale sur l'ordre. Et ce que j'adore, ça aussi, ce plan, il est extrêmement important, vient de nous montrer le, le nouveau hostilité ordre/désordre, petite catapulte qui tire et qui met un peu de lumière aussi, parce que sinon, bah, tout est noir. Et du coup, on voit encore une fois le côté aussi un peu cosmique, hein, bien entendu, de, de Diablo, avec un archange, enfin l'ange Inarius, qui semble être réaffirmé dans, sa, dans son statut d'archange, qui est au-dessus de la mêlée, qui apporte la lumière, certes, mais il est au-dessus. Il est complètement divinisé, hein, sa sainteté, tout ça, tout ça. Et on le voit aussi... En fait, c'est pas juste des mots. On le voit aussi sur les plans. Il est au dessus. Il est complètement. Il est au dessus de la mêlée. Et pendant que chacun, pendant que les pions, on va dire, bougent, eh bien, parce que Inarius Leeds ça a toujours été un petit peu un combat d'échec entre, entre les blancs et les noirs et le fait qu'au départ ils ont accepté de jouer ensemble, contrairement à tous les autres, mais le fait que derrière l'humanité ne, ne sont que des pions dans leur jeu Là on a vraiment le côté les pions qui vont jouer Aussi c'est la bataille, une bataille c'est aussi comme ça hein. euh, Chacun va faire son rôle Et Narius il est là pour péter... Euh il va intervenir à partir du moment où il voit Lilith, parce que Lilith c'est aussi un personnage extrêmement puissant, mais Lilith, ce qui est intéressant et ce qui rappelle aussi beaucoup euh, la période de la guerre du péché, pourquoi euh, c'est mon contexte je pense euh, ici, c'est que eh bien, la guerre du péché, euh, Lilith, euh, elle, elle est en sous-marin, c'est pas elle qui contrôle la triune, en opposition directe avec les anges, enfin avec l'église de la lumière, C'est euh, elle est la, la troisième force qui manœuvre en, en sous-marin en fait. Donc... Euh, ce qui expliquerait pourquoi c'est pas des néphalèmes par exemple qui combattent à côté d'elle. Parce que là, si c'était des humains qui combattaient à côté d'elle, on aurait plus vu du coup une situation un petit peu vraiment le premier bannissement de Lilith. Où Lilith euh, a va dire, des, des, des, encore des, des, des partenaires je dirais. Là, on a vraiment, elle utilise des déchus, donc vraiment des démons. Et encore une fois, elle se terre. Voilà, et le, le jeu de lumière par rapport à l'artillerie euh, des, des démoniaques pour voir justement l'hélice, elle se terre, elle se cache dans les ombres. Ce qui va faire bouger Inarius, donc le, le roi qui veut prendre la reine hein, globalement, c'est toujours un peu délicat, mais euh... Il, les forces cosmiques qui vont se rentrer, en, qui vont rentrer en, en frappe, ce qui m'explique ce qui... D'un côté, on pourrait se dire, <coughs> le fait que ce soit tellement bien rodé, c'est parce que justement c'est une armée de Néphalem. Ça pourrait marcher, bien sûr, ça pourrait tout à fait marcher. Mais justement, le, ce, ce genre de plan me ferait dire que c'est plutôt des humains normaux, en fait, qui sont juste très bien ordonnés et qui, euh, par leur fanatisme, font le taf. Parce que justement, un Néphalème, sur le papier, il, a été à, il est à égale puissance d'Inarius et de Lilith, globalement. voire même Inarius, ce qu'il craint, c'est que les, les Néphalèmes le dépassent. Donc, euh, pour moi, ça, ce plan aussi rappellerait, plus qu'on est sur le deuxième bannissement de Lilith, à savoir celui qui va péter dans Diablo 4. Quoi. Le bannissement qu'on voit dans la première cinématique de le la, la le la fin du, du bannissement, c'est la fin du deuxième bannissement en fait. Hein. Encore une fois, le plan où on voit Inarius qui fonce, le, le, le jaune sur rouge, etc. La différence de lumière, de colorimétrie, et... Nous on est d'un point de vue mortel, là on regarde Dinarius d'un point de vue mortel, et donc ce personnage nous permet de voir à travers ses yeux, et bon, elle est en pleine adoration bien sûr, parce que c'est l'être divin, et ça, ce plan aussi, il est incroyable, parce qu'on aurait pu avoir des bastons de folie, tout ça, tout ça, je me rappelle que le combat sylvanas Bolvar avait pas mal fait grincer des dents, parce que, oh là là, Sylvanas détruit Bolvar en deux secondes, et il faut bien comprendre que ces cinématiques là, elles mettent des années à produire, et c'est des millions d'euros euh, ou de dollars, donc d'investir, de, de, donc c'est, tu, tu ne peux pas faire des combats de folie, etc. Et donc, d'un côté, c'est du maquillage, parce qu'ils ne peuvent pas faire un combat de 17 ans, ça demande aussi de réanimer un peu Inarius pour qu'il mette des grands coups, etc. Donc ça coûtera encore plus d'argent, donc il faut trouver un moyen pour que, instantanément il en impose, pour montrer qu'il qu qu est, qu est super puissant, Inarius, et je trouve que ce qu'ils ont fait, à la base, c'est juste du maquillage et c'est trop bien, c'est juste trop bien parce que ça marche de fou, ça marche de fou. Inarius qui, se qui arrive, c'est les ailes des anges qui sont dans Diablo sont très très particulières avec ces espèces de lanières de lumière pure et les quatre qui s'enfoncent dans le sol. Et il est tellement, il, est, il éblouit tellement que les démons ne l'approchent même pas, ils n'arrivent pas à s'approcher de lui pour vous montrer à quel point il est puissant et à quel point il est badass quoi. Et même, c'est ça aussi que ce plan, je l'adore parce que la musique s'accélère bien sûr, mais aussi le sol des enfers, les enfers eux-mêmes ne peuvent pas se tenir face à sa lumière. C'est juste de la poésie quoi à ce niveau là c'est de la poésie tellement c'est tellement c'est beau et euh, au passage donc encore une fois là c'est vraiment le plus gros euh, le, le, le grand angle qu'on a sur Inarius où on voit vraiment l'armure qui fait très très néphalème et c'est pour ça que je pense vraiment qu'on n'est pas euh... enfin encore une fois les deux contextes sont encore possibles les deux premiers contextes que j'ai évoqués sont encore possibles mais là pour moi là on voit vraiment une armure néphalème quoi enfin, je rappelle encore une fois c'est le père de l'humanité et quand ils voient. Et j'aime beaucoup aussi ce regard parce que Lilith euh, ne parle pas. Lilith ne parle pas. Lilith ne parle toujours pas. Et pourtant, elle en impose tellement en termes de charisme. Et elle a une tête. On, on, on sait pas. On sait. Inexpressive. inexpressif complet. Et enfin, inexpressive ou un petit peu expressif Parce qu'on pourrait même se dire. Mais en fait, elle, elle a l'air triste. En fait, elle a l'air triste sur ce plan. C'est pas quelque chose qui l'enchante en fait. Euh... On a l'impression que c'est ça, on a l'impression que c'est ça, peut-être que, euh, peut que c'est pas le cas, on verra avec Diablo 4, mais euh, ce, ce conflit entre Inarius et Lilith, faut pas l'oublier, c'est deux personnages qui s'aiment à la base. Euh, bon, pour Lilith, c'est toujours un petit peu vague, il y a de l'amour mais il y a aussi beaucoup d'intérêt, Inarius, lui, c'était de l'amour, donc là, en gros, c'est l'amant, euh, c'est l'amant qui euh, qui se venge un petit peu, hein, euh, on va dire, puisque il a été trompé par, par Lilith, hein, globalement, alors quand je dis trompé, c'est pas trompé, euh, elle a été couchée ailleurs, c'est... Euh, euh, Lilith l'a menti et a, a cassé un petit peu leur union, et du coup bah, il n'a réussi, il n'est pas content, donc en gros c'est l'amour, c'est Roméo qui n'est pas content que Juliette euh, euh, les, les trahit, donc il y, y, y a vraiment un, une, un côté tragédie, et, et du coup c'est vrai que voir la tête de Lily qui n'est pas forcément en mode je suis méchante et je souris et tout, presque plutôt mélancolique, presque triste, c'est assez intéressant. Le lancer de. Alors, c'est vrai que je n'en ai pas parlé, mais la lance, c'est intéressant parce que. Impe... Enfin. Euh... Je veux dire, les anges, le conseil des Zangiris, les cinq archanges, on... ils ont tous à peu près leurs armes. Il y en a un qui a une lance, c'est Imperius. Imperius qui est plutôt la force armée, euh, le chef des, commo... les chefs des, des armées euh, angéliques. Donc, c'est vrai que. L'élite des, des, des anges. Donc, c'est vrai que mettre une lance. A Inarius, sur le papier, on pourrait dire, tiens, ils auraient pu essayer de trouver quelque chose de différent, histoire de, de, de changer un petit peu, pas une épée comme Tyrell, pas euh, des faux comme Maltel, enfin changer un petit peu. Et le fait d'avoir mis la lance, je comprends un petit peu dans l'idée, c'est qu'il il représente la lance aussi euh, des cieux, mais aussi de, de, de sa volonté, une autre lance en fait, celle de l'humanité presque. Et euh, l'ordre, justement, la lance, le symbole de, le symbole de la phalange, etc., qu'on a pu voir chez les humains, donc c'est pas, pas, pas déconnant. Et en plus, il s'en sert comme, comme javelot ici pour essayer de... Et là, là presque, en fait, j'ai envie de dire que... Peut-être que je vais trop loin, hein, peut-être que je vais trop loin, mais ça s'arrête là-dessus, ça cut là-dessus, et du coup, est-ce que justement, c'est le symbole du bannissement euh, de Lilith Est-ce que c'est le premier ou le deuxième Ça, on le verra plus tard, mais... Pour moi, ça, c'est le bannissement, en fait. Et je suis revenu en enfer pour t'arrêter. Alors, vous allez me dire, mais elle n'était pas en enfer dans le premier bannissement, puisqu'elle était... Euh... Ni dans le deuxième, elle n'était pas en enfer, Lilith, elle était sur Sanctuaire. En fait, ça, Lilith, elle a pas mal bougé entre les dimensions, hein, c'est un de ses points... Euh, à la base, elle est dans les enfers, elle va à Pandemonium, qui est une autre dimension, euh, ensuite elle retourne sur Sanctuaire, elle crée Sanctuaire, euh, ensuite elle est enfermée dans le, le vide, donc euh, une autre dimension, hein, etc. Donc elle a pas mal voyagé dans les dimensions, Lilith. Donc, euh, encore une fois, les... les, les... La, la période de la guerre du péché est un peu plus connue que celle du début de la première génération d'Ephalem, mais dans les deux cas, dans les deux cas on, a, on est sur une situation où euh, Lilith, c'est des moments où on, pas, on sait à peu près dans les grandes lignes ce qui se passe, mais pas dans le détail. Donc nous, nous montrer qu'en fait, bah, c'est dans une des poches dimensionnelles, dans le boudoir de Lilith des Enfers, ce serait pas, pas, pas, pas spécialement déconnant. Petit point aussi assez ironique là-dessus, je suis revenu en enfer... Pour la fin, pour finir, pour conclure là-dessus, je suis revenu en enfer, ce qui est très rigolo, parce que ça montre aussi un petit, un petit indicateur temporel. Là, c'est le truc qui pourrait dire, bah non, c'est une cinématique qui se passe pendant Diablo 4. Euh, personnellement, je n'y crois pas, et je pense que c'est surtout de l'ironie, puisque ne faut pas oublier qu'à la fin de la guerre du péché, l'église de la lumière et la Tribune vont être détruites, par euh, notamment la troisième force, la main, ou euh, l'humanité, tout ça, tout ça. Et ce qui est très rigolo, guerre du péché, vidéo sur la guerre du péché, est ce qui est très rigolo, c'est que du coup, eh bien, Lilith a été banni à la suite de la guerre du péché par Inarius, et pas que lui, mais euh, par Inarius et, euh, et les, les Néphalèmes. Mais, <rire> ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, eh bien, euh, Inarius, lui, a, été, euh, a perdu la guerre aussi euh, de, du péché. C'est Uldissian qui l'a euh, un peu... Enfin, qui l'a battu, en fait. Et euh, du coup, eh bien en ayant transgressé tous les commandements des anges, des cieux, etc., qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, il a été euh, confié par les anges à euh, Mephisto, qui voulait se venger de tout ce qu'il avait fait, notamment euh, qu'il a découvert de tout ce qui s'était passé avec, auprès de sa fille, et du coup, beau papa n'était pas content. Donc, euh, il l'a enfermé dans les enfers, et il est probablement en train de... Depuis, depuis la guerre du péché, Inarius est torturé dans les enfers par le seigneur de la haine Donc, je vous laisse imaginer... Euh, je vous laisse imaginer les, toutes les souffrances inimaginables qu'il peut subir. Alors bien sûr, vous allez me dire, bon, il y a peut-être plus torsionnaire que, que, que Mephisto en la présence de, de Duriel et Dandariel. Mais bon, quand même, quand même, Mephisto, ça doit pas rigoler. Hein. Ça, ça doit pas vraiment rigoler. Donc je suis revenu en enfer, alors que nous, ironie dramatique, on sait qu'il est coincé en enfer. Et que on va probablement le libérer. On l'avait vu aussi, Inarius, dans la cinématique. Donc... Bon, là, clairement, par contre, ça annonce que Inarius, euh, Inarius euh, je veux dire, si, on, si on, on en doutait encore, Inarius sera dans Diablo 4 et sera un enjeu de Diablo 4 ainsi que Lilith. Donc, euh, c'est vachement intéressant. C'est très très très très intéressant. Euh, Cette cinématique, est... elle, elle dit pas énormément de trucs et pourtant... Enfin, je veux dire, elle n'est pas euh, essentielle pour euh, comprendre toute l'histoire de Diablo. Au contraire, elle pose plus de questions, mais l'imagerie, l'action, la musique, les plans, la photographie, c'est... De... Là, franchement, j'ai pas peur de dire les choses. Le... Enfin, comme la première cinématique de Diablo 4, ce... les deux cinématiques sont des chefs-d'œuvre. Vraiment, sont des chefs-d'œuvre. Euh, c'est superbe, c'est sublime. Et euh, j'espère qu'il y en aura d'autres. Maintenant, euh, vu la qualité des, des plans, etc., il y en aura pas des milliers, mais oh là, là, là, là, là, on en veut toujours plus, quoi. On en veut plus. Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est beau Qu'est-ce que c'est bien aussi Qu'est-ce que c'est bien retranscrit Et euh, juste, oui, c'est vrai que j'avais oublié ce point-là. Je suis en train d'y repenser. Le fait de voir encore une fois une bataille rangée, c'est marrant parce que les, des chevaliers bien en ordre etc, c'est pas forcément la licence Diablo ça. Dans la licence Diablo, que ce soit Diablo 1, Diablo 2 Diablo 3, bien sûr Diablo 3 a gêné pas mal de joueurs avec ce côté, euh, ce côté épique, mais euh, au final t'as toujours quand même un, une bande d'humains, on va dire, des humains, qui sont 2, 3, 4, 5, qui vont écraser des démons, des, des foules de démons. Ils sont en infériorité numérique face à des démons c'est une poignée de, de survivants qui affrontent des démons donc soit c'est on va dire en du 2 contre 10 du 5 contre 50 du 5 contre 100 du 50000 certains vont le 50000 50 apprécient pas trop hein, avec diablo 3 mais c'est ce genre de cas de figure et là on a vraiment une énorme armée donc on n'est pas plus dans un registre, alors encore une fois les batailles rangées existent dans l'univers de Diablo mais c'est généralement une toile de fond, c'est un truc qu'on ne voit pas, qu'on ne vit pas en tant que joueur, donc c'est assez intéressant c'est que là on, on se croirait presque dans du Warcraft en fait, le, le jeu de stratégie en temps réel d'Heroic Fantasy c'est Warcraft donc euh, c'est assez marrant et pour le coup dans Warcraft on n'en voit plus trop des batailles rangées donc c'est assez drôle parce qu'on a vraiment l'impression de voir enfin on sent que c'est du Diablo hein, bien sûr hein, l'imagerie tout ça, tout ça, on sait qu'on n'est pas dans Warcraft mais ce que je veux dire c'est que c'est marrant parce que c'est pas ce genre de choses qu'on vivra dans Diablo 4 donc il euh, y, a, y a un style, a un, style un, un petit peu particulier et pour représenter aussi potentiellement la guerre du péché ou la première génération je trouve ça, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, encore une fois l'ordre contre le désordre il y, y a vraiment un but dans cette vidéo et ces phalanges ne servent pas à rien voilà j'espère que j'ai pu dire tout ce que je voulais dire j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me donner vos impressions euh, s'il y a des choses que j'ai pu rater n'hésitez pas aussi si vous avez des questions aussi dans les commentaires sinon je vous invite à aller voir les vidéos les autres vidéos de diablo euh, on se fait, euh, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos à plus dans le nexus oui bonjour c'est bon papa alors comme ça, Inarius, il est en enfer Je vous rappelle quand même qu'il peut pas être n'importe où en enfer, parce que sinon je vais l'attraper, moi, hein Ah non, hein Ça marche pas, ça Donc oh bon Il touche pas à la fifille, hein N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux.